Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, je me décale vite fait, poignée avant l'ourde. Je viens de faire un top 1 avec cette arme et on va se servir du nouveau système qui, euh, qui a été repris, je pense, inspiré d'Apex. Il va y avoir beaucoup de gameplay à la zipline, il va y avoir de la temporisation de la, de, dans le gaz grâce au, au, au nouvel atout qui te fait une bulle d'air pendant 10 secondes. C'est complètement ouf. Euh, je vous laisse regarder ça, on est sur la nouvelle saison, pensez au code Show 1 Des bisous, peace. Un des points super positifs, les gars, qu'il faut pas... Au... Parce que, on est, on est, les gars, on est français, donc c'est normal qu'on euh, qu dise les points négatifs en premier, C'est on est comme ça. Mais il faut pas oublier les points positifs du, euh, du colis qui tombe super rapidement et qui nous permet de, de moins se faire chier et qui dynamise beaucoup plus tout le jeu, tu vois, c'est... C'est top, ça et les ziplines c'est un bon truc. Après évidemment, voilà, Activision c'est des gros fils de pute, ils peuvent pas s'empêcher de faire euh, de la merde, tu vois. Là par exemple, vous voyez le nombre de primes sur la map. Il y a quoi y a... Là il y en a 4, mais là il y en a 0, 0, 0, 1. Mais... Euh, sachant qu'il y a plus de drones et qu'il y aura moins de primes, les campeurs... Les campeurs sont beaucoup plus comme, euh, comme des rois j'ai envie de dire, tu vois. Euh, je sais pas si vous vous le voyez sur votre écran, je, je suis ralenti par le jeu. Oh, mais c'est quoi ça? What? What? What? Il a l'air super bien. Ok. Ils ont augmenté la rapidité de visée du cara. Intéressant. Wow. Ok. Je. D'accord. Est-ce que les flashs font toujours bêter les trucs. Alors, peut-être... Ok. Ça a vraiment été patch, ça, aussi Je... Je fais mes petits tests, les gars. Je, Je suis pas en mode big slayer. J'ai déjà, fait... déjà fait ma win de la journée. Bon, ouais, Oh, écoute-moi bien, Lenarix du 02. C'est toi qui es caché dans un souterrain, tu es caché tel un rat. Et moi, je descends avec un sniper pour t'arracher la pommette et tu là. Oh, mets-toi à genoux, prosterne-toi. Putain, j'ai envie, envie de faire la... Les gars, j'ai envie de faire la game avec, euh, avec ce car. Comme ça, on peut retester la, la well gun, tu vois. Et en même temps, on teste le car. Ça pourrait être cool. Et comme ça, on se saoule pas trop des armes en x3 direct. Tu vois ce que je veux dire mais non c'était Lamborghini du 17. Hein. Ah ouais apparemment ça sert plus à rien de voler de côté aussi. J'ai lu ça. Ouais c'est ça, tu suis boot euh, flicov. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. Ah ouais bah ouais. Putain, ce, ce kill il est complètement ouf, vous trouvez pas Attends mais il est passé où le mec là À droite, à droite, à droite Je pas été bon, hein, les gars. Mais euh, après, le fait qu'il n'y ait plus de drone, on va dire que pour un, pour un joueur comme moi, ça, ça va changer complètement mon gameplay. Mais ça va faire que mon taux de En fait, moi, moi, je suis dans une chasse constante, tu vois. Je suis en mode Ok, j'ai fait le kill là. Où est-ce qu'il y a un shop pour acheter un drone, pour aller refaire un kill, tout ça et tout Alors que là, je vais devoir ouvrir ma map. J'ai un autorea J'ai plus rien à acheter, je m'en bats les couilles. Et je vais devoir me dire, ok, je dois aller là maintenant. Chasse, Sauf que, pour aller là, je dois devoir traverser ce campground, traverser ce Genre, c'est risqué. Terrain, ce qui vous. fait que je vais, je vais prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mon temps, les gars. Genre, je vais me balader tranquille. Ce qui fait que va, je vais avoir des games avec moins de kills. Mais, par contre, mon taux de top 1, slash top 10, il va être insane sur cette semaine. Je pense que, honnêtement, je pense qu'une game sur deux que je vais lancer, je serai dans le top 10. Pourquoi il y a plus de drone euh, Parce qu'ils voulaient faire de la merde, au moins sur un point, tu vois. Ils ne voulait pas qu'on ait une mise à jour vraiment, vraiment bien, tu vois. Enfin, à 100%. Tiens, ils sont comme ça, tu les connais. Et Jojanou, il est beau. T'es regarde. Et quand je, suis à... quand je suis à 10 mètres de ma prime, elle disparaît. C'est pas con, ça Je sais où est-ce qu'elle était. Mal joué. Mmh, bien joué mec. J'ai mal... Euh, je... Là où j'ai mal joué c'est que j'aurais dû partir. D'où tu fais... Euh, tu vois C'est ce genre de move où je dois m'améliorer. Tu vas pas faire une glissade dans une montée, ton move il est trop court. Alors que si j'avais pris l'autre côté avec la descente, j'aurais été, je, je l'aurais déchiré. Mal joué. Super dur le nouveau goulag. Il te plaît ce car Il est sympa. En fait moi, à partir du moment où un car vise vide, je suis content. Priorité, si tu aimes les histoires de voitures, tu devrais... J'aime les histoires en général. J'aime bien l'histoire. Tu devrais lire comment Ford a humilié Ferrari dans les années 60. Oh merde. Deux fois, il m'a baisé, lui. Hein. Ah, fais chier. Putain, pile quand je te regarde, frérot, il y a six fils de pute au milieu de la route. T'as là, j'aurais bien aimé avoir un petit... Alors, test numéro 2. Est-ce que les fl les flashs refont péter les bonbonnes Les flashs ne font plus péter les bonbonnes. C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bordel pourquoi est-ce qu'il y a trois mecs qui sont en train de se doser comme des tarés, là, en bas Y a personne qui est venu au-dessus C'est salope, hein. Putain, Tiens, tiens-moi ça. Je peux plus glisser, je sais pas pourquoi. Elle est trop géniale la Wellgun, les gars. Genre, la Wellgun est trop géniale. Ça me rappelle CS quand je jouais Tech 9. Euh... Tech 9 avec euh, AWAP. C'est bon souvenir, ça, les gars. Allez go. Oh le Rush B Tech 9, tu prends juste un Tech 9, une flash, tu balances la flash au contact et tu gueules Rush B Et t'as tes potes polonais qui te suivent Rush B, Rush B, T'es le deuxième et tu vois le premier qui fait un petit virage pour aller court. là tu lui insultes sa grand-mère avant de prendre sa place pour rusher et t'y vas. On sait ce que c'est les gars, ce fils de pute qui, est, qui tournait parce qu'il avait peur de rusher. La merde au cul. Vous avez vu ce largage qui tombe super vite c'est incroyable ça, ça, cette, modi cette modification là de Masterclass GG euh... Ah oui je, je, je, je vais les jouer avec cette arme Alors du coup On va tester la, la wellgun. gun comment... Alors, Même le nouveau viseur De comment elle, elle vise la wellgun. Je, je la trouve géniale les gars Ok et là on a cette nouvelle arme les gars euh, Elle s'appelle Whitley J'ai repéré un mec là-bas Donc je vais vous montrer un peu comment marche Whitley On va voir si elle est forte Si elle est pas forte Est-ce qu'il faut la monter comme je l'ai monté moi On va voir La réponse tout de suite grâce à cette personne Ok en 3 balles il est crack Et t'en rajoutes 2 de plus dans la tête Il est mort ce qui fait que, quoi, en 10 balles, je l'ai tué On a de la chance, hein on a un chargeur de 80. <rire> Au cas où on saute des débiles profonds. Ça va être le paradis des, des campeurs. Mais... On dit... Ce qui m'a mis, par contre, on m'en... Ah, je veux bien... J'avais pas pensé à ça. Je, je viens de, je viens de tilter. Mais vu que. J'ai juste à trouver des. J'ai juste à connaître les stations de saut par cœur. Et sauter d'une station de saut à l'autre. C'est un mec. Eh hey, fuck you motherfucker. Alors, t'aimes bien Backstab, mon grand Alors, ce move, les gars, c'est exactement ce qui devra se passer, tu vois. Ah, ouais. Ok. C'est quand même très peu. <rire> ok. Donc, euh, grosso modo, ce sera. Un chargeur et demi d'air. Tu peux la réparer. Tu peux la réparer pour 500 euros. Les gars, Prime. Si vous voulez m'aider à, à la réparer, ok. Réparer pour 500 dollars. Ah c'est. Ce qui va y avoir beaucoup comme, comme un nouveau move. Enfin, je dis nouveau move, mais c'est pas nouveau. Regarde, c'est ça. Oh non Oh non, oh non. Regarde, regarde. Alors déjà, lui c'est un enfant de pute, mais regardez juste derrière moi. Ah putain, juste derrière moi il y avait un mec. Hein. Tellement la dame de la cantine. Pfff. Je pense que c'est fini les games avec 20-25 kills sans drone. Ces zips, ça va faire beaucoup de pangolinerie, tu vois. Donc pas forcément. Zone de sécurité établie. <rire> T'es marrant, toi. Allez. Bonne chance Oh, oh sa grand-mère Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Touche pas à ça, touche pas à ça, touche pas à ça Ce roi Il est sérieux Il joue, il joue un peu comme un gros fils de pute lui quand même, non En gros, il m'a décalé par là-haut, il m'a mis à 1 HP, il m'a pas rushé. Il m'a décalé par là, il m'a mis l'eau, il m'a pas rushé. Voilà. Putain, ça a été chaud ce fight, hein. Il me, restait, il me restait plus que 34 balles pour le tuer. Par contre, regardez le shield, les gars. Regardez bien. Regardez bien le shield. Ça c'est super aussi On en a pas parlé On en a pas parlé, certains l'ont pas vu Mais maintenant le shield au lieu de compléter La première plaque qui est cassée Ça fait comme sur Apex ça, ça fait progresser le shield Après deux ans ils ont enfin réfléchi à ça Je trouve, je trouve ça super euh, Ra Qu'est-ce que c'est Il est super joli ce pistolet hein oh, Ça c'est un beau pistolet hein En gros ce mec... Oh là là la gueule sans déconner. Frérot. Qu'est-ce qu que... Qu'est-ce que t'es en train de faire qu Qu'est-ce qu que tu faisais caché là-haut Accroupi à, à faire des décales rapides Oh là là. On a TTV Mac Striker 1 tiré du bas 0,94. Oh là là. Oh, celui-ci, les gars. Là, là, on a, là, on a un client. Cette salope, il est en train de faire que descendre. Oh là. Bah, écoute, je vais prendre la hauteur. Je vais venir te faire la bise. Naughty TV, toi tu mérites. Oh il avait le truc à gaz. Oh il avait ça. Oh il avait ça aussi. Eh b, ben, on est gâté. Yannou hein. yanou yanou, yanou yanou, yanou, yanou, yanou, yanou, yanou, yanou, yanou, yanou, yanou, yanou, yanou, yanou, yanou, Ok. Alors. Je sais que t'es là-haut Donc Voilà Maintenant que t'es crack T'as la pression Saute Saute Saute Saute Saute Meurs Meurs Ouais Alors là les gars Le petit truc que j'ai Qui ressemble à C'est quoi Je sais pas trop à quoi ça ressemble les gars On dirait une. Peut-être une vessie de vache Ou une vache de profil Genre tu sais quand on lui rate Quand on rate ses fesses Elle a les deux les deux antennes pour ses oreilles. Elle a le côté plus large. Oh merde. Je, je vais crever parce que je parle de vache. Oh ça a pas touché. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. La rotation bord de zone. Chaud. Chaud la rota. Chaud, instinctif. Et chaud qui trouve sa position. F la clé usb sinon il oh, n'y a pas besoin de clé usb pour gagner une game comme ça faut juste que j'élimine tous les facteurs d'erreur tu vois c'est à dire que là je suis en zone regardez je suis sur le bord de zone ici c'est dire que donc je vais rester là tranquille par contre je compte bien utiliser le le nouveau système là apparemment ça crée un espace dans la zone où tu peux respirer je sais pas quoi alors les gars là ce que je, ce que je vais faire coup, c'est que je vais, je vais tenter cette nouvelle stratégie de la temporisation dans le gaz. Je suis, je, en fait, j'ai peur de mourir après en l'essayant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ok. Ok, donc là, je suis safe, apparemment, ici. Alors, comment ça marche D'accord. On va... On va en suivre un. Ah, du coup, je peux respirer de l'air, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. C'est abusé, 10 secondes. Ce qui fait que j'ai pu faire une temporisation en gardant le high ground, ce qui fait que ben, là mon masque va péter pile au bon moment et je vais gagner la game. trop bon j'ai vite compris <laughs> oh man tu as tellement f ⁇ the la f ⁇ ZONE What? f yes, ⁇ you la f ⁇ with the